j'espère que vous avez passé un bon week end alors j'ai eu quelques problèmes d'internet euh, la semaine dernière euh, voilà donc il y a pendant un jour au moins j'ai pas eu d'internet il a fallu que je réinstalle tout j'ai un problème d'ordinateur enfin bon quand ça arrive c'est toujours à l'appel mais euh, voilà donc tout va bien j'ai une nouvelle connexion qui devait être plus rapide et un ordinateur qui devrait aussi euh, fonctionner bon <rire> Bon, à part ça, euh, ben je vous tiens pas trop au courant des actions que je mène pour les animaux, mais euh, bon là, par exemple, j'essaie de d'éviter l'abattoir encore à une, une pouliche, donc j'ai été faire un don sur la plateforme animale qui est en dessous de la vidéo. Enfin bref, je vous raconte pas forcément toutes les actions auxquelles je participe, mais sachez encore une fois euh, que voilà que je participe toutes les semaines et que donc. Euh, même si j'en parle pas, il y a toujours des combats que je mène et que les, donc, les revenus de cette chaîne sont bien utilisés. Donc, merci beaucoup à vous de votre présence, hein, puisque vous participez indirectement aussi. Eh bien, sauver des animaux en regardant ma petite chaîne. Alors. Alors, oui, bon, les histoires des, des soignants suspendus. Euh, en ce qui concerne en Allemagne, alors, je sais que Margot a fait une vidéo, bon, c'est pas grave, hein. Je vais faire la mienne sur le sujet. Alors, en fait, elle a dit que les soignants allaient être réintégrés en Allemagne. Euh, oui, c'est vrai, mais c'est uniquement parce que la loi qui, euh, qui euh, comment dire, d'obligation Vax pour les soignants. Euh, va s'arrêter le 31 décembre 2022, si vous voulez. Donc automatiquement, à partir du 1er janvier, il n'y aura plus d'obligation VAX pour les, les soignants. Non, Enfin bref, non VAX, forcément. Donc euh, c'est plus par la force des choses. C'est pas en fait de, par une initiative personnelle. Hein. C'est simplement parce qu'encore une fois, la loi s'arrête le 31 décembre 2022. Donc oui, à partir du 1er janvier... Encore une fois, eh bien, il y aura réintégration des soignants non vax. Bon, donc je tenais simplement à rectifier un petit peu. Hein. Mais en France, ce n'est toujours pas le cas. Eh ben, on va les regarder. Alors, on va les regarder du côté de Caligula d'ailleurs, pour s'amuser un peu parce que bon, c'est un peu ce qu'ils pense, mais c'est pas grave. On va demander aux cartes. Est-ce que Caligula va changer d'avis Alors par rapport justement à la réintégration des soignants. On va prendre le tarot, on va demander. Alors, il y a des questions d'argent et des questions de nouvelles par rapport à l'argent. Ouais, ouais. Alors, attendez, parce qu'il y a des cartes en dessous qu'il faut regarder quand même. Hein. Donc, de l'argent rapide, mais alors en dessous, c'est en suspens. Bon. Donc, c'est comme si, en fait, le jeu me disait que dans un, alors, dans un avenir plus ou moins proche, hein, eh bien, il y aurait effectivement des rentrées d'argent pour les soignants non, euh, pardon, les soignants suspendus, non réintégrés en fait, puisque euh, ils ont suspension de, de salaire, etc. Donc là, il y a de l'argent qui arrive pour eux, mais vous voyez que c'est en attente. Voilà. Et ce sera sous l'impulsion, je vais dire, de personnes combatives. Donc on a déjà un petit peu une réponse. Oups. Voilà. Mais on va, ah bah alors. Ah, ben j'ai les cartes qui tombent. Ah, bah ben tiens, qu'est-ce qui se retourne C'est le roi de Denier, donc l'homme matérialiste. C'est certainement euh, le chef d'État, n'est-ce pas Pour ne pas le nommer. Celui qui ne pense qu'à l'argent. Mais on va justement regarder un peu si Caligula est d'accord. Donc Caligula est-il d'accord pour réintégrer les soignants Parce que c'est quand même de lui euh, que le blocage provient, en, en, en, en grande partie. Alors, le magicien, bon, bah, c'est bien lui qui a l'initiative. En face, il y a le roi d'épée, ouais, le roi de coupe. Alors, ça, c'est amusant parce que on a ici, donc, Caligula, le magicien. Donc, le magicien, ça peut être le manipulateur, hein. Enfin, En face, celui aussi qui a un petit peu euh, le choix de l'initiative, j'ai envie de dire, qui peut faire avancer les choses. Mais alors, vous avez ici et là deux autres hommes. Il y en a un qui est en contre, qui est combatif. Et il y en a un qui est plus doux. Mais qui va faire avancer les choses. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait quand même deux personnes, alors je pense que c'est dans le gouvernement, hein, voire à l'Assemblée, qui veulent faire bouger les choses pour justement permettre la réintégration des soignants. Mais on va rester sur notre cher Caligula, n'est-ce pas On va mettre deux cartes pour voir ce qu'il pense de tout ça. Ben voilà, ben, il ne veut pas parce que, en fait, euh, euh, pour des questions d'argent. Hein, on, a, on voit bien le fait qu'il est contre, vous hein, voyez. Il est contre, mais c'est aussi parce qu'encore une fois, il n'a pas envie. Pour des questions de sous. Bon. Est-ce qu'il n'a pas envie pour encore d'autres raisons hmm. euh, Oui. Je dirais qu'en fait, euh, il a envie aussi de faire en sorte que le système se casse la figure, quoi. C'est voulu tout ça. Hein. Vous avez ici la tour... Donc, c'est vraiment intentionnel. Donc, il ne changera pas d'avis, quoi. Bon, on va refaire un jeu, quand même. Alors, on va demander à l'oracle d'Amandine si les choses vont évoluer. En tout cas, vous avez bien vu, hein, par rapport à Caligula, non, il ne veut pas. D'abord, parce qu'il ne veut pas payer. Ensuite, parce que, de toute façon, encore une fois, c'est intentionnel. Dans un but manifeste de sabrer euh, les hôpitaux, hein, certainement. Enfin bon, entre autres. Mais on va regarder... Quand même, si il peut pas y avoir l'intégration d'une autre façon, hein, pourquoi pas On va voir. Alors là, il y a un pardon, il y a quand même des excuses qui sont en train d'être faites en ce moment. Hein. Il y a des gens qui sont en train de retourner leur veste, j'ai envie de dire. Hein. Euh, je suis pas trop ce qui se passe en France, hein, donc j'en sais rien. Franchement, hein, je sais pas. Mais il y a, j'ai quand même entendu quand même qu'il y a des gens qui, qui retournent leur veste. Là. Alors, attendez, il y en a une qui c'est l'État. Ah bah ben c'est la France. hein. Je vais dire, il y a une carte qui s'est retournée, ouais. donc ça concerne la France. Bon, ça va continuer, à hein, la, la vérité qui remonte à la surface. Hein. Je vous avais parlé d'un aspect astrologique qui va durer encore jusqu'au mois de janvier, donc tout le mois de décembre, qui est très très bien. Vous avez dit, hein, il y a un aspect vraiment où il y a euh, l'exigence de la vérité euh, qui est vraiment euh, voilà, euh, demandée, euh, avec des aspects de faire valoir ses droits, faire reconnaître ses droits, euh, ses bons droits. Euh, encore une fois, donc il y a des choses qui vont encore remonter à la surface, ça va continuer. C'est vraiment un très bon aspect. Mais il y en a d'autres, d'ailleurs, fidélité. C'est marrant les cartes qui se retournent comme ça. Hein, donc C'est un peu l'union des personnes aussi qui sont restées fidèles à, leur, euh, comment dire, à leurs engagements, j'ai envie de dire, à leurs paroles. Hein, le serment d'Hippocrate, le vrai, pas, pas celui d'Hypocrite. Hein, malheureusement, beaucoup de médecins ont fait... Mais là, il y a des gens qui sont vraiment fi restés fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs, j'ai envie de dire. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça qui vont se manifester, avec évidemment les effets des fléchettes, qui eux aussi remontent, malgré une forte omerta. Bon, alors, les fameux soignants, vont-ils être réintégrés On va regarder. Alors j'ai un désir, sensualité on peut y voir le désir, hein. c'est pas forcément la carte de la sexualité, un désir qui se heurte à une séparation, donc ça c'est la division justement toujours, hein. les vax et les non-vax parmi les soignants. Donc un désir pour l'instant qui n'aboutit pas, puisqu'il y a toujours la division. Alors, on est dans le thème. J'espère que Amandine ne m'en voudra pas d'être sortie un peu de, de la signification de la carte, mais là sinon je voyais pas comment l'interpréter. Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir réintégration des soignants Ah, tiens, on va faire une carte. On va, pardon, on va faire les cartes comme ça. Alors, 1, 2, 3, ouais, on va faire 4. Éventuellement, on complétera. Hein. Alors, esthétisme, ça, c'est les apparences. L'isolement, bah, pour moi, c'est le fait que, justement, ils sont toujours mis à l'écart. Homme hein. et lieu chargé. Hein, c'est marrant, ça fait penser aux hôpitaux, ça, je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais, bon, pourquoi pas. Alors, esthétisme, isolement homme, ok. L'esthétisme, c'est aussi la carte des apparences. Hein. L'isolement, ça se passe de commentaires. C'est une certaine prison, isolement, homme. Bon, je sais pas trop si hein. c'est un homme en général. Et là, lieu chargé de fantômes. Donc, euh, lieu euh, carbiquement qui peuvent être chargés. Ça fait penser aux hôpitaux. Bon. Justice. Ah, tout de suite, il y a des choses qui arrivent. Diffamation. Oh oh oh passer et je croisais des chemins. Alors là, on a des choses qui bougent. Bon, on va essayer de, de creuser un peu, comme je dis toujours. Alors, en apparence, en apparence, des choses de justice concernant des personnes qui ont été mises mis de côté, donc qui ont été isolées, qui ont été mises à part, et qui ont été diffamées. D'accord. Ici, on a un homme qui a un certain passé, mais je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, celui-là, on ne sait pas. Il intervient dans cette histoire, mais on ne sait pas si c'est lui qui a fait qu'il y a eu diffamation et isolement des, des, des personnes dont on parle, ou si c'est quelqu'un qui va, au contraire, essayer de changer les choses, on va voir. Et là, croiser des chemins, moi je pense que c'est des hôpitaux, on va on va considérer que c'est les, les hôpitaux, lieux chargés. Pourquoi lieux chargés bah, Parce que aux, dans les hôpitaux, on a souvent des personnes qui décèdent, hein. Donc, euh, voilà, d'où les fantômes. J'interprète ça comme ça. Et ça correspond aussi au thème, puisqu'on parle effectivement des hôpitaux. Bon. Croiser des chemins, bah là, il va bien y avoir un choix à faire. Alors, on est dans le thème, je pense. On va essayer de voir ici une apparence de justice. Hein, vous voyez, apparence de justice, en fait, une fausse justice qui, encore une fois, conduit à la diffamation et à l'isolement de certaines personnes. Les personnes dont on parle actuellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est une situation qui dure, c'est vrai. Ça peut être d'ailleurs euh, Cavigula ici, hein, parce que c'est quand même lui hein, qui, euh, qui a promulgué cette loi justement de, enfin entre autres, hein, euh, d'exclusion de, des, des non vaccins. Donc ça peut très bien être lui, ouais. C'est pas impossible. Alors, déplacement. Ouais. Donc il y a des choses qui bougent. Hein. Fidélité. Vous voyez, on retrouve les l'union. Des gens qui sont restés fidèles à leurs convictions, esprit. Ah ben moi je dirais que c'est un, un homme qui reste sur son, sur ses convictions passées là. Par contre, vous voyez tout de suite. Donc il reste, c'est euh, qui vous savez, hein, celui dont on ne prononce pas le nom. <rire> voilà, quel là. C'est lui qui reste vraiment sur, euh, sur son, alors l'esprit du passé, donc sur euh, sur euh, sur ce qu'il a décidé quoi en fait, tout simplement. Donc il changera pas d'avis. Conf confirmation ici. Bon, écoutez, c'est normal, hein. quand on connaît un peu la psychologie des, des psychopathes, comme je dis toujours, j'avais appris ça en psychologie, moi, ces gens-là ne se remettent pas en question. Voilà, je répète, ces gens-là ne se remettent pas en question. Alors, croiser des chemins, et il y a des questions d'argent. Ouais, alors ça ne me dit pas si vous êtes réintégré, mais il y a des choses qui bougent. Donc, apparence de justice, mais une justice qui bouge. Quelqu'un qui ne change pas d'avis, qui reste sur ses positions. Des gens qui continuent finalement de se battre par rapport bah, aux gens qui ont été diffamés et isolés. Et là, bah là, il y a de l'argent. Donc, des questions d'argent. On va regarder. Pour l'instant, je n'ai pas le, le, la réponse. Hein. Mais on sent que les choses bougent puisqu'on a des placements. Hein. Technologie. Ouais. D'accord, Technologie, c'est une chose scientifique. Changement, ben, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des choses qui bougent, changement. Corps physique, ben, lui de façon, euh, ok. Corps physique. C'est marrant parce que <rire> je suis en train que par rapport à Caligula, il y a des trucs qui sont dans son esprit, dans son corps physique. C'est marrant, le, le jeu me donne quelque chose d'intéressant ici. On va y regarder. Est-ce qu'il aurait été changé, lui aussi Et là... Lointain. Alors là, on a des choses qui viennent de l'étranger, croiser des chemins par rapport à des choses qui viennent de l'étranger. Ouais. Bah ben oui, parce que, évidemment, oui, parce que effectivement, à l'étranger, je viens de parler de l'Allemagne, hein, mais il n'y a pas que, eh bien, la croisée des chemins, il y a bien eu la décision de les réintégrer. Et avec euh, argent à la clé. J'allais dire émolument, euh, avec le salaire qui a été reversé. Hein. ouais Donc ça, c'est vrai. C'est marrant qu'on ait quand même corps physique ici. Qu'est-ce que tu avais à faire là, ça J'étais parti sur homme. Qu que Pourquoi il parle de corps physique bon Ici, on a des questions de technologie, donc des questions de science ou de machine. Pour l'instant, ça m'a toujours pas répondu. Hein. Vous avez remarqué ça parle plus de l'étranger, ou l'étranger ça bouge, mais sur la France, elle a d'être pas mal bloquée. Hein. Ben voilà, médecine. Ici, médecine. Voilà, entrée de générosité. Il y a vraiment des gens qui vont continuer à se battre. Hein. Officialisation. Qu'est-ce qu'il a là Officialisation corps physique. Euh, là, on va regarder ce que c'est. Et là, études formation. Oui, oui, donc on est d'accord qu'au niveau étranger. Les études aussi ont fait que les gens ont bien été réintégrés, encore une fois. Il y a eu bien la décision de les réintégrer dans les hôpitaux, donc les chargés, avec, encore une fois, de l'argent. Bon, ça, on est d'accord. Mais alors, ici, euh, moi, je me, je me demande s'il ne va pas y avoir des choses. Euh, Est-ce qu'ils ne vont pas remplacer les, les gens par des robots C'est curieux, quand même. C'est quoi, cette histoire-là alors, vous me direz en France ce qui se passe, mais je me demande si le but de tout ça, c'est pas aussi, on avait vu qu'ils voulaient tout détruire, c'est pas aussi, quelque part, de robotiser les choses ou de les rendre plus euh, impersonnelles. Je sais pas, il y a un truc quand même, c'est bizarre. Quelque chose, là, avec la technologie. Hein. Ça me rappelle, vous savez, le film de... Alors, de, de, de, de, c'est comment ça s'appelait déjà Attendez, ça va me revenir deux secondes. De Total Recall. Voilà, il m'a fallu le temps, mais je me rappelle, de Total Recall. Vous savez, je suis fan de science-fiction. Alors, ça devait être la première version avec euh, Schwarzenegger, il me semble. Ouais. Et dans laquelle, en fait, le, le, le héros va voir un médecin. Et le médecin, en fait, euh, c'est un psychologue, c'est un robot. Et au bout d'un moment, bah, il faut remettre des pièces dans la machine. Enfin bon, alors je ne sais pas pour, pourquoi j'étais en train de penser à ça. Enfin, il y a vraiment des questions de robotisation ici. Alors, officialisation là, qu'est-ce que c'est que ça Pardon. Ah bah quand même. Ah ben bah, écoutez, si, si, si, il va bien y avoir une des excuses officielles. Ah, ben quand même, si, si. Alors, oui, il va y avoir des excuses officielles. Bah ben oui, je suis, là, je suis là moi -même, moi, là... ah, la première surprise. Mais il y a quand même des trucs techniques ici. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, hein. l'un n'empêche pas l'autre. Donc, pour moi, il va y avoir quand même un, certainement euh, une modernisation. Voilà, une modernisation qui va passer par des machines au niveau de l'hôpital. Certainement. Mais il n'empêche qu'il y a des excuses officielles qui arrivent ici. Ouais. Ouais, ouais. On va regarder quand ça va mettre du temps hein. Vu toutes les cartes oui, il va y avoir une communication, vu toutes les cartes que j'ai sorties. Bah si hein. Si si. Alors, est-ce que ce sera en 2023 On va regarder. Vol agression, ouais, et et femme. Alors ça, hum, on va regarder ce que c'est parce que j'ai plusieurs hypothèses là. Relation de couple, que ça vient faire là. Et travail, oui, donc c'est bien dans le travail. Donc pour moi, ce sont les femmes, les aides-soignantes. Bon, c'est vrai que c'est un personnel quand même majoritairement féminin. Relation de couple, bon, ben là, c'est plutôt les partenariats, hein, parce qu'on n'est pas dans les histoires de couple. Mais alors, vol, agression, euh, moi, je dirais vol, oui. Agression, oui aussi, si on considère que c'était une véritable agression, ce qui s'est passé. Euh, notamment psychologique, hein, mais pas que, oui. Donc oui, il euh, va bien y avoir une communication, et c'est bien par rapport à certaines catégories de personnel, hein, ouais, je pense. Je, je pense que c'est les aides-soignantes, enfin euh, bon, je ne vois pas sinon. Mais euh, donc oui, j'étais partie sur 2023, alors là, il faut que je demande un, un autre jeu hein, pour la date, parce que là, avec l'oracle d'Amandine, on n'a pas les dates. Elle a dit d'ailleurs qu'elle ne voulait pas mettre de chiffres, hein, parce qu'elle disait que sinon on regarde trop le chiffre et que ça peut fausser l'interprétation. Bon. Alors, il va y avoir un pardon. Et vous voyez, et vol, c'est aussi encore une fois qu'on a volé ces gens-là, puisqu'on on les a privés de leur travail. Hein. En fait, la seule solution qu'ils avaient, c'était de démissionner, quoi. Donc, euh, pas cool, hein Bien, alors. Est-ce que ce sera sur 2023 alors, de, bah non, il me dit non, là. Alors, que ça veut dire quoi, ça Est-ce que ça peut être sur 2022, alors Attendez. Hum. Là, ça me sort des trucs bizarres. Ça, c'est la suspension de travail. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a, a quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire. Hein, qui va faire débloquer les choses. On va continuer l'histoire, là, ce qu'il me raconte, le 32. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Absolument. Bon, le de pique, ne, what, dame de carrosse, c'est pour moi, c'est vraiment le, la suspension euh, de travail, c'est sûr. C'est ça. Hein. Mais on voit que les choses s'arrangent, hein, définitivement, puisque c'est par l'Arse de trèfle. Donc c'est bien amélioration de situation et succès. Hein. Et c'est bien dans un lieu en relation euh, euh, avec éventuellement les, les médecins. Hein. Donc oui, mais c'est marrant, c'est quelqu'un qui va provoquer euh, euh, un changement. Assez rapidement. Donc, si ça se trouve, ce sera même encore sur 2022. Parce que sur 2023, il m'a dit non. Alors, bon. Après, le jeu, je lui donne la responsabilité. Moi, j'aurais plutôt pensé que c'était sur 2023, mais ça peut déjà être sur 2022. Ouais, non, mais c'est bon, hein. Bon. Donc, il va y avoir réintégration. Oui. Alors, on va, aller, on va dire, on va dire entre maintenant et 2023. Hein, parce qu'au niveau des dates, je me méfie quand même. Par contre, au niveau de, de l'explication du jeu, oui, c'est. Vraiment, vraiment, euh, sans aucun euh, doute. Voilà, donc ça devrait se faire. Mais ce sera parce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir, j'insiste. Ce sera sous l'égide d'une personne et plutôt d'une personne masculine. Bon, voilà, donc premier petit tirage éclair. Et ben on va en faire un deuxième. Donc, je vais déjà faire une pause. Et puis, je vais vous refaire euh, l'introduction pour le deuxième tirage. Voilà, à tout de suite. Et merci d'avoir regardé. Au revoir.